du mardi, c'est une vidéoscopie, certes, mais c'est également une vidéo d'actualité. Alors, vous m'avez cette semaine quasiment contraint par la profusion de vos hashtags sur les réseaux sociaux et asociaux. Will Smith, Will Smith, Stéphane, raconte-nous, dis-nous ce que tu penses de cette gifle. J'allais dire de cette bifle, mais non, de cette gifle euh, Ça aurait été plus drôle d'ailleurs avec une bifle, vous imaginez le pauvre Chris Rock. Donc la gifle de Will Smith, bah, j'en pense les enfants, mais bah, j'en pense que c'est pas une vidéoscopie. que ce que vous voulez vidéoscoper de quelques secondes où un type se lève pour mettre une baffe à une autre Rien, une vidéoscopie c'est décontextualisé, faudrait faire des arrêts sur image. et... Je veux dire, sa baffe, techniquement, elle est pas mal. Le transfert de masse est pas mal. Euh, il, est, il est un petit peu hors de forme physiquement, Will Smith. Hein. Il a avoué que les confinements euh, lui, ont fait, euh, lui ont fait fondre un peu la masse musculaire. Mais je veux dire, ce n'est pas vidéoscopable euh, euh, au-delà, à la limite, du micro. Il y a une petite, euh, petit paradoxe au début où, en fait, on le voit rire dans un premier temps et puis s'assombrir à mesure que sa femme prend la mouche. Ça me rappelle d'ailleurs un épisode de Friends où je crois que Ross et Joey, Joey et Ross comme ça, ou un petit peu la même, même réaction. Bref, c'est pas une vidéoscopie, mais c'est pas pour autant que je me défausse. Vous voulez mon avis sur la gifle de Will Smith à Chris Rock aux Oscars, vous allez la voir, et cette vidéo d'actu, avant de lui rentrer dedans,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 Alors, bienvenue donc sur ma, sur ma chaîne. Euh, pour comprendre Will Smith, il faut comprendre plusieurs choses. D'abord que plan en trois parties, hein, ça ne surprendra pas les habitués. D'abord que c'est une star, oui, mais euh, une star qui a deux particularités. La première, c'est d'être particulièrement étanche au scandale. Et la seconde, c'est d'être une star sur le déclin. Un déclin tout à fait objectivable et chiffrable. Ah, <rire> oh, là, ça Deuxième partie, bah, Will Smith, au-delà d'être une star, c'est aussi et surtout une victime collatérale du développement personnel et de la féminisation. Et puis troisièmement, et celui-ci me peine, ce titre de chapitre me peine, me peine à lire, parce que Will Smith, quand on a grandi comme moi dans les années 90, quand on est un quadrat, on a tous imité un peu... Flan ou à un autre le prince de Bel-Air, soit on s'habillait pareil, soit on se comportait pareil, soit on se coiffait pareil. C'est par Will Smith que je me suis rasé sur les côtés avec le plateau de porte-avions sur la tête, c'est par Will Smith que je me suis percé l'oreille. J'avais l'anneau, l'anneau de pirate à, à, à la Will Smith, donc ça me fait mal d'avouer que celui pour lequel je me suis percé l'oreille est en fait un simp en relation, c'est-à-dire... Euh, vous connaissez la hiérarchie des, des Tchads et des Simps, des, des surhommes et des sous-hommes. Bah, Will Smith, en relation, est une merde, hein, c'est un sous-homme. Et on verra que euh, les sous-hommes, eh bien, euh, terminent généralement de la même façon, c'est-à-dire dans des accès de violence incontrôlables et que c'est bien triste. Je citerai au passage le fameux livre de mon copain de Bulpillière, « La femme rend fou et l'homme tue ». Donc d'abord, Will Smith, une star, étant chose scandale. C'est quand même bizarre. Euh, Citez-moi d'autres personnages d'Hollywood, ou du sport, ou du show business, avec un capital physique, un capital corps, un capital sympathie, un capital économique, un capital notoriété, à qui on n'est jamais connu de maîtresse ou de parties fines, ou d'événements scavreux. C'est quand même bizarre. J'en prends que deux, par exemple, d'accord Je suis pas un grand lecteur des de, de, de, de people, ce qu'on appelait avant le potin mondain. J'ai suivi la, les, les sports, on va dire, populaires de grandes notoriété de, de, de, grande de l'époque. Je sais que pour ne prendre que deux, on va dire, alter-ego, hein, je prends Kobe Bryant et Tiger Woods. Je dis pas ça parce qu'ils sont noirs ou métis tous les trois. Je dis ça parce que ce sont personnages à peu près du même âge plus ou moins enfin de la même génération avec le, le même type de capital notoriété le même type de capital physique c'est à dire euh, sportif beau gosse en bonne santé etc et le capital économique et eh bien les deux autres ont eu des maîtresses à foison des scriptiseuses, des enfin comme il se doit dans euh, cet univers là quand pour paraphraser quelqu'un tu as le but et le butin c'est-à-dire que tu as dévoué ta vie à l'entraînement, tu l'as voué, ton, ton corps, tes blessures, tu exerces une profession à risque où toute blessure peut te mettre sur le banc, tu gères une pression, tu, tu, tu, tu subis des, des, des, des manipulations, des outrages en journalistiques, etc. En échange, bah, tu t'octroies la rétribution d'avoir euh, des aventures avec les plus, les plus belles femmes du monde. Alors peut-être que ça vous fait relever le duvet des cuisses de l'entendre, mais enfin, c'est pas moi qui ait fait les règles ni de la biodynamie, ni de la psychologie, ni des rencontres. Moi, je me contente de décrire comment ça marche. Je suis désolé, ça se passe comme ça quand on est euh, Mike Tyson ou quand on est, euh, bon, j'allais dire Bill Cosby, mais enfin, manifestement, euh, ce dossier est trop foireux pour l'évoquer. Eh bien, euh, on a comme ça des files d'attente après, après les matchs. Euh, il même des histoires comme ça de, de Mike Tyson dans, le, de, dans les vestiaires de, de je ne sais plus quelle salle à Las Vegas, qui avait comme ça des, des groupies qui patientaient, ça l'avait même fait perdre un match. Bon bref, c'est la vie, voilà. Si vous aviez quelques griefs ou que la vie vous hérissait, ben je vous suggère d'adresser vos plaintes au bureau des plaintes de la vie. Mais encore une fois, moi je ne fais que juste que décrire comment ça marche, à la limite. Moi j'essaie de tirer le meilleur <rire> avec ce que je peux faire, avec ce qu'on me donne, avec... Je, je trouve que vous, vous vous énervez sur moi, parfois, hors de, hors, de, hors de propos. Donc, pour une star de ce niveau de staritude, notamment dans les années 2000, avant que sa carrière ne, ne patauge un petit peu et ne décline, c'est pas normal. Et c'est pas faute d'avoir essayé. Les médias ont tenté de lui coller des bad, ce qu'on qu appelle désormais des bad buzz, ce qu'à qu l'époque on appelait des, des, des coups. Euh, aux, aux fesses, mais rien à, n'a rien à collé, ça, ça, ça, ça ne collait pas, hop, ça, on lui collait sur la fesse, puis ça se décollait. Euh, 2008, soupçon de partie fine avec des hommes, euh, soi-disant des escort boys, jamais attesté par personne d'autre qu'un témoignage anonyme d'une soi-disant professionnelle du secteur Hollywood Madame, donc ça doit être un peu la déclinaison américaine de Madame Claude. J'ai de forts doutes sur l'existence de cette euh, Claude américaine, 2011, d'après le média TMZ, donc c'est peut-être encore une fois la, la déclinaison locale de leur TMC ou de leur TLZ, procédure de divorce en cours jamais aboutie, jamais avérée. 2011 toujours Magazine Star, donc imagine, on imagine un, un people local Photographier en vacances avec un ami homme. Oulala là là, le drame. Le mec était quelques jours en vacances avec un homme. Ouh là euh, Duane Martin. C'est un petit peu comme quand moi, j'allais en vacances avec Léo, si on me prêtait une, une, une liaison là, en, en Islande ou que, que sais-je. 2013, euh, sa femme ne porterait plus son alliance. Bon, on est dix ans plus tard, ils sont toujours mariés. 2014, accusation de scientologie au prétexte que l'école fondée avec sa femme, donc la fameuse toujours euh, Jada Pinkett, Jada Pinkett Smith, qui l'a épousé en 97, on verra dans quelles circonstances, accusation de scientologie autour du, au, au prétexte que l'école qu'ils ont fondée enseignerait, je cite, le maintien, donc euh, si enseigner le maintien c'est être scientologue, bah à ce moment-là je suis scientologue, il scientologue, n'y a aucun problème. Euh, le yoga, alors je ne suis pas pour le prosélytisme du, du yoga, mais enfin je pense que quand même, avec le maintien, quelques cours d'assouplissement peuvent pas faire de mal, et la robotique, voilà. Donc manifestement, si vous jugez qu'au 21e siècle, il faut connaître la tech, euh, savoir être en bonne santé et, et, et, faire du, et, et, euh, et être souple sur ses appuis est important, eh bien euh, vous pouvez être accusé de scientologie, donc euh, bon voilà, bah je pense qu'on euh, est à la cave, hein, c'est-à-dire qu'en dessous, on arrive directement dans les égouts, 2013, 2015... Alors là, vraiment, l'affaire qui aurait presque, selon moi, fait du bien à son couple, U.T.T. été qu'il eut une liaison avec Margot Robbie, la bombe d'Hollywood. Et là, il y a quand même deux faits qui m'attristent terriblement. Le premier, c'est que ça n'a jamais été avéré. Enfin, merde, bon, moi, j'ai fait de mon mieux. J'ai eu des ersatz de Margot Robbie, dont je n'ai jamais eu Margot Robbie, j'ai envie de dire, euh, si par la pensée, Will Smith l'avait eu, déjà, j'aurais dit champion. Enfin, j'aurais été quand même... Enfin, quel homme... Quel homme a, ne serait-ce qu'une semaine, un mois, euh, dans un mois, dans un an, comment supporterons-nous, Seigneur, que tant de mères me séparent de vous Que le jour recommence, que le jour finisse, sans que Titus puisse revoir Bérénice Pardon, je m'égare, mais euh, comment supporterons-nous, Seigneur, que quelqu'un ait eu l'opportunité d'avoir une liaison avec Margot Robbie et, et les, les euh, balayée d'un verre de main au profit de Jada Pinkett Smith, 1m51, quoi T'en as une, c'est un champignon, l'autre, c'est Brigitte Bardot, au XXIe siècle. Je lisais récemment un roman de Julien Green qui dans Chaque homme dans sa nuit décrivait le décès de l'oncle Horace Oncle Horace qui euh, se préoccupait plus au moment de mourir de, de, des lettres d'amour qu'il avait reçues au cours de sa vie plutôt que de ses biens matériels Quand on sait l'importance qu'ont eu les rares femmes dans notre vie à être rentrées dans notre mémoire poétique Personne dirait non à Margot Robbie Il y a un problème, c'est que tu es envoûté en fait C'est ça de miel magique. Les hommes avec toi, il ne veut pas te donner ce que tu veux. Tu lui demandes l'argent, il ne donne pas. Et, et pire que le fait de ne pas avoir niqué Margot Robbie, ce qu'on aurait tous fait à sa place, euh, sa femme s'en fiche. Elle l'avoue publiquement, en fait, n'avoir aucune jalousie, ce qui est un marqueur gravissime de manque d'intérêt. Euh, si vous en doutiez, il faut vous abonner à ma chaîne Stéphane-Edouard, études de cas, c'est là où je vous explique les... La, la biodynamique des, des, des sentiments humains. Bref, quand votre femme vous dit qu'elle n'est pas jalouse, déjà, inquiétez-vous. Et quand elle ne montre aucune jalousie, voire qu'elle vous encourage à avoir une liaison ouverte avec un top modèle, euh, de son point de vue, vous n'êtes pas la dernière chose à laquelle elle pense avant de dormir et la première, la première à laquelle elle pense le matin. De toute façon, c'est facile à savoir. Quand vous êtes la personne de la vie de quelqu'un, elle pense à vous vous êtes sa dernière pensée, sa première pensée, voilà. Si, si ça n'est pas le cas, eh ben sachez que c'est quelqu'un d'autre ou personne, mais en tout cas, ça n'est pas vous. Et en 2016, encore une fois, dernière, euh, dernier buzz ou faux buzz ou tentative de buzz qui lui a glissé dessus comme l'eau sur les plumes d'un canard, il aurait, au conditionnel, acheté le silence de son fameux pote amant, duanne Martin, rumeur propagée par un quasi inconnu, attesté par personne, dans un people qui s'appellera... Enfin, bon, bref, le soi-disant cousin du beau-frère d'une actrice connue qui... Bon, C'est quand même extrêmement, extrêmement étonnant qu'un homme de ce physique, de ce charisme, de ce niveau de richesse et de ce niveau de notoriété n'ait pas d'autre affaire en 30 ans de carrière que ces minables petites saillies jamais avérées, jamais attestées. Alors, ceci dit... Ça, c'est inversant de la carrière de Will Smith, mais il faut surtout pas... Hein, J'ai pas oublié l'affaire de la gifle, j'y viens. Mais une vidéoscopie, il n'y a pas de contexte, là, il y a un contexte. Sans le contexte, on ne comprend rien à cette gifle. Will Smith est également une star sur le déclin, et ça, il faut l'avoir en tête. Will Smith est sur la pente descendante depuis une décennie. Dans les années 2000, il était, sur, il était surnommé... Monsieur 4 juillet, le 4 juillet, vous savez, c'est la fête de l'indépendance aux états unis mais c'est également la semaine où sortent les gros blockbusters de l'été, celles qui enrichissent les, les producteurs, hein, ceux dont les noms finissent par Stein, là, ou Stein, et eh bien, euh, dans les années 2000, c'était Mister Fourth of July. Euh, en 2009, il était le seul acteur de la planète à recevoir de la part du magazine Forbes, donc un magazine économique de renommée internationale, il était, disais-je, euh, le seul acteur à recevoir un 10 sur 10 en coefficient de euh, profitabilité, ce qu'on appelle là-bas « bankable ». Il était plus « bankable » que Depp, que DiCaprio, que, que, que le couple Brad Pitt-Angelina Jolie. À titre de comparaison, Clint Eastwood était 20e. Ce classement, rémunéré sur des critères parfaitement euh, sérieux et objectivables, des critères de de capacité à trouver des financements, capacité à générer des entrées, capacité à parler aux différentes audiences démographiques, selon l'âge, selon la race, selon etc. Eh bien, ce, ce classement, disais-je, mettait à l'honneur les acteurs qui pouvaient sur leur simple nom et leur simple photo remplir une salle et assurer un succès. Eh bien, c'était le seul dont on pouvait dire à la fin des années 2000, vous tournez n'importe quoi avec Will Smith, vous gagnez de l'argent. Voilà. Et eh bien, désormais, 10-12 ans plus tard, son dernier succès, Bad Boys for Life, cache un peu la forêt, mais bon, même ce qu'on peut appeler un succès 10 ans plus tard reste très inférieur en termes d'entrée à, à ce qu'il a connu par, par le passé. Enfin, si on remonte un petit peu dans le temps à ses grandes époques, à sa grande époque, même ces petits films comme Itch, E-Robo, etc. C'était plus de 2 millions d'entrées. Je suis une légende, c'était 3. Wild Wild West, considéré à sa grande époque comme un échec, c'était 3 millions. Je parle de la France, hein. Toujours en France. Uh, Independence Day, c'était 5. Uh, Men in Black, c'était 6. Désormais, un succès de Will Smith comme Bad Boys for Life, c'est 1,6 million. Et sa moyenne, c'est plutôt 1, avec des creux à, à moins de 1, comme par exemple le film Jamie Lee Man, qui a fait perdre plus de ses, euh, plus de 75 millions de dollars à ses, à ses, à ses, à ses producteurs. Pardon. Bref, donc, euh, deuxième partie, Will Smith n'est pas seulement une star étanche au, au buzz et une star euh, en déclin, mais c'est également une victime collatérale du développement personnel et de la féminisation. En 2013, il s'est produit quelque chose d'anodin en apparence, mais qui finalement, rétrospectivement, que j'isole comme étant la pierre d'achoppement de sa carrière. Ça s'est produit 24 minutes après la publication des résultats en salle de son film After Earth, Après la Terre. 24 minutes après la publication de résultats en demi-teinte, il, entend son, il voit son téléphone vibrer, il voit écrit « Papa », et il apprend que son père a un, a un cancer. C'était un lundi, et il décide qu'à partir de là, la, la conjonction de deux événements, l'un décevant et l'autre triste, lui fait déclarer, plutôt lui fait décider, il ne le déclarera que plus tard, la quête du « toujours plus de succès » est vaine, euh, désormais, euh, je cherchais à, je cite, « remplir un vide, remplir un trou eh », Et bien désormais ce qui remplira ce vide, c'est l'amour. Alors j'ai envie de lui dire que, bon, Will, toi qui as incarné le personnage principal de la poursuite du bonheur, si je ne m'abuse, un film que je, je n'ai pas réussi à terminer pour des raisons personnelles, mais euh, je t'invite à consulter, si tu le peux depuis Hollywood, si vous avez internet, à télécharger mon séminaire sur le bonheur et à t'enquérir de ma proposition sur la, ce qu'on appelle la, la course des souris, la course des rats, la rat race, et je dis qu'à un moment, euh, on ne peut prétendre sérieusement s'intéresser à son petit nombril et à son bonheur personnel qu'à la condition de sortir de la course au succès, donc je suis content que tu partages cette analyse, mais on ne partage pas les mêmes conclusions. Je ne pense pas que l'amour bouge des trous. Et là, selon moi, Will, c'est là que tu as commencé à commettre des erreurs. Alors. Euh ça m'embête, mais là, je vais commencer à te démonter dans tout le reste de la vidéo. Et sache que ça n'enlève rien à, euh, au semi-modèle que, que tu as été dans les années 90, quand tu étais le prince frais. Oh my God. 2015. Donc là, il avait déjà commencé à gober le, tout le jargon, toute la, la, la, la kyrielle d'inanité euh, du développement personnel. Donc, euh, Il déclarait au Los Angeles Times en 2015 « Je poussais pour plus d'alignement, d'authenticité et de tolérance ». Donc, vous, vous entendez le petit choriste des mots creux, le compartiment des mots valises, euh, les premiers semblants, les premiers boutons, les premiers marqueurs du, du wokisme. Quelque part à cette période, il entame une thérapie de couple, je rappelle que le développement personnel et la féminisation et le wokisme sont les effets de bord du même, du même phénomène, ce sont les piliers de la Sainte Église, de la même chapelle. 2016, il boycotte les Oscars en soutien à sa femme, donc la fameuse même cérémonie qui s'apprête à le mettre au banc, en fait c'est lui qui l'a boycotté. Il y a quelques années, euh, en soutien à sa femme qui revendiquait l'absence de diversité et ethnique, et euh, interrogé sur son absence, il disait Ma femme n'y va pas, je la soutiens, je ne vais quand même pas y aller avec Charlie Sterron. On voyait déjà les signes de la légotisation, hein, c'est-à-dire que le mec a refusé Margot Robbie, a refusé Charlie Sterron, d'ailleurs, on mettra les deux au pic de leur gloire l'une à côté de l'autre, vous, vous direz en commentaire plutôt pour qui vous auriez voté. Hein. Vous le direz sur Instagram, hein, je mettrai en, en parallèle la publication de la vidéo, une story avec l'option sondage. Moi je suis plutôt team Margot Robbie, mais bon, c'est pour, pour des raisons personnelles encore une fois. Euh, on voyait déjà, disais-je, les signes de la dégotisation, hein, je veux dire, euh, quand as euh, à l'opportunité concrète d'aller à la soirée de l'année avec Charlie Theron et que tu réponds, je cite ouvrez les guillemets, je critique le glissement régressif vers un manque d'harmonie ethnique et religieux hashtag Oscar So White c'est déjà que t'es possédé hein. c'est-à-dire qu'un esprit étranger a, a pris possession de tes capacités et te dicte un texte hein. d'ailleurs je suis pas le seul à le penser puisque ses anciens proches tentaient déjà de le rappeler à la raison les acteurs du Prince de Bel disaient comme tu craches dans la soupe Hollywood t'as pas si maltraité tu es noir et tu es l'acteur le mieux non non c'est pas grave euh, en 2020, un article de The Independent euh, au, au UK, qu'on ne peut, qu peut pas qualifier euh, de journal totalement complotiste, disait que désormais, euh, ni d'extrême droite d'ailleurs, que désormais ces interviews étaient devenues imbitables parce que c'était une diarrhée verbale de citations, de pseudo philosophie et de coaching motivationnel. C'est pas moi qui, encore une fois, je ne suis pas le seul. si c'est moi qui le dit, mais je ne suis pas le seul à l'avoir remarqué. Ces films récents sont à son image déconcertant, voilà pourquoi il se réfugie autant dans le, dans le, dans le passé. Alors, euh, bon, Will, je t'ai dit que j'allais pas être tendre, là encore t'as rien vu. Là je vais vraiment, euh, désolé, te décortiquer, te passer sur le billard et je pense que derrière les muscles, il y a une certaine intelligence de carrière, et un certain talent d'acteur qui est non nul. Relationnellement, t'es un sous-homme en fait, hein. c'est vraiment... c'est terrible. Hein. Du bout au bout, euh, Will Smith est un simp, hein. donc euh, Will Smith fait le simp quand il se marie à 24 ans et euh, décide, euh, quelques années plus tard, en croisant Jada Pinkett, de, de, de rompre en cinq jours. Ça, c'est typiquement, je l'avais déjà expliqué dans les études de cas, la stratégie d'échapper au célibat en se mariant et en se casant très tôt. C'était un peu, en général, une stratégie de simp, c'est un peu la stratégie des moches et, et finalement, c'est ceux qui sont les plus prêts et les plus prompts à trahir, à tromper et à entamer des liaisons avec la, la, la secrétaire, avec la, la collègue de travail dès qu'il y a l'opportunité, puisqu'ils n'ont pas avant vécu des, des épisodes émotionnels suffisamment intenses pour être en capacité de les gérer plus tard. Donc c'est bien triste, mais manifestement, il suffit pas d'être jeune, boy et prometteur pour échapper au logiciel du CIMP. Hein. Voilà, c'est vraiment un sous-homme relationnel. En plus, bon, objectivement, il pêche en dessous de son niveau. Non, Jada est à peine plus qu'une actrice de série B et elle mesure 1m51. J'ai rien contre les petits, hein. les petits, c'est mignon, c'est tout ce qu'on veut. Mais à un moment, dans le show business, c'est pas le show tout court, c'est le show business. Le beauty business, le show business, le, le business du spectacle, est objectivable. Il y a des personnages qui ont des propositions, notamment les femmes, d'être des égéries. De... On objective la beauté d'un du, personnage femme du show business pas À ce qu'elle correspond ou pas à nos critères, on s'en fiche que j'adore très bien si je la trouve pas belle. Quand tu n'as pas euh, à 40 ans été légérie de plusieurs marques de luxe, de maquillage, etc., comme je sais pas par exemple Marion Cotillard, moi me plaît peu, voire pas. Elle est considérée par le show business comme suffisamment belle pour être légérie de Chanel de tutti quanti. Bon, ben très bien. À un moment, je me je plie, d'accord, devant. L'objectivité économique du capitalisme du show, du, du show business. Bon, Jada est donc insignifiante pour le show business. C'est une actrice de série, de série B. On mettra sa filmographie à l'écran. Il n'y a plus rien après les années 2000, à part euh, une nomination au Black Real Awards. Donc en fait, elle n'a elle des nominations qu'à des, à des récompenses euh, communautaires. Qu'est-ce qu'elle a fait après 2000 Elle a doublé une voix dans le jeu vidéo Matrix. Elle a doublé L'Hippopotame dans Madagascar. La meuf, elle est mariée à Will Smith. Et puis plus rien. Ses deux seuls succès cinématographiques sont Menace to Society qui remonte euh, au début des années 90 et le prix à payer. Euh, bon, bah... Euh, à un moment, euh, j'ai envie de citer Gainsbourg quittant, euh, quittant Berkin et quand Berkin lui, lui lançait via médias interposés des petites euh, provocations ou des elle avait comme ça un petit peu des reflux gastriques de leur séparation, il lui disait « mais écoute ma chérie, euh, toi t'es au pic de ta carrière et malheureusement sans moi tu vas décroître alors que moi mon potentiel est encore euh, grand ». Donc bon, euh, ça, ça, ça gratte un peu encore une fois, euh, je ne suis que le messager hein, encore une fois de choses qui m'ont précédé ou qui me dépassent, euh, « ne me faites pas de moi le réceptacle de votre haine ».« Vous aimez pas Gainsbourg bah, », écrivez à, à, sa, à sa maison, qui est, qui est en passe d'ailleurs de devenir amusé, euh. De Verneuil, et puis euh, si vous aimez pas telle ou telle attitude de, que je ne fais que décrypter, et eh bien passez votre haine sur quelqu'un d'autre. Voilà, j'en ai un petit peu assez qu'on me reproche de faire quelque chose comme qui s'apparente à du décodage. Alors, comme tous les simples et les sous-hommes, il est totalement leurré par une connexion sexuelle. Ils ont manifestement fait plusieurs fois l'amour par jour avec Jada pendant quatre mois, et ça lui a suffi pour l'épouser sur le champ. Bon, bah, Will, euh, oui, on a tous connu cet état d'euphorie, une fois, deux fois, peut-être trois fois dans notre vie. On n'a pas tous épousé la personne sur le champ pour autant. Hein, à un moment, il y a quelque chose qui s'appelle le surmoi, il y a quelque chose qui prend les commandes du poste de pilotage et qui dit « oui, c'est intéressant, la tension, l'électricité, la décharge de, presque physique qui se produit au contact d'une peau. » Enfin. Ça reste physique. Ça, ça, on n'y on on fonde pas un monde, un cercle familial et encore moins un empire euh, du show business. Il avoue Will Smith, le simp, donc le sous-homme, des relations extraconjugales conjugales seulement après que sa femme a rendu publique sa liaison avec euh, le, le rappeur. Bon, je rentrerai pas, alors on est vraiment au niveau qu'à niveau, on est au niveau potin, Il a, elle a eu une liaison manifestement avec un ami de son, de son fils, 20 ans plus jeune qu'elle, donc c'est ce qu'on appelle dans le métier une, une, une cougar. Bon, moi c'est pas grave. Hein, J'ai rien contre ou pour les cougars. Ce que je trouve plus pathétique que cette liaison, qui finalement est relativement habituelle, c'est un qu'elle ait eu l'audace de l'humilier en public, mais qu'en plus il ne prétende à des relations extraconjugales qu'après. C'est-à-dire qu'en fait, on, moi j'y crois pas un instant. Je pense que c'est simplement une histoire de sauver la face, comme on dirait au Japon, pour ne pas euh, finir dans l'humiliation totale. Il a inventé ex post. D'accord, Une espèce de, de libertinage qu'à mon avis, il n'a jamais pratiqué. Pourquoi Parce que tout atteste que, encore une fois, sa femme est aux commandes et qu'il lui est totalement dévoué et qu'il l'aime d'un amour qui est un amour de type euh, agapé, c'est-à-dire d'un amour de type de, de, de, de déesse, divination, euh, fascination. Elle le fascine. Alors Will Smith, le simp, toujours qualifie son mariage de relation ouverte, bon ça c'est un fait, mais tout en en se gardant de le recommander à personne. Donc à un moment, quand je pratique un mode de vie que je ne recommande pas, ça veut dire que je, je m'en plains, ça veut dire qu'il ne me satisfait pas, ça veut dire que je suis en antinomie entre ce que je suis et ce que je voudrais être. Il y a quelque chose qui ne colle pas. En un mot, ça veut dire que je souffre. Ce mec avait toutes les femmes du monde, tous les rôles du monde. Ce mec a pris un boudin ou un semi-boudin auquel il s'est soumis comme une loque, et il souffre, c'est ça la réalité. Il n'a probablement pas de contrat de mariage, ce qu'on appelle là-bas un print-up, parce que dans un clip de, de, de, de l'émission de sa femme, là, elle déclare euh, « il ne divorcera jamais, c'est moins cher de me garder ». Donc en fait, il est cocu, content, on ne sait pas, mais également tenu par les bourses, de la bourse. Hein. Des proches témoignaient en 2020 qu'il a eu beaucoup plus de pression qu'elle pour que le mariage dure, ce qui veut dire en, en, concrètement que c'est lui qui avait la plupart des opportunités, bah ben oui, encore une fois, c'est logique. Vous êtes l'acteur en vue. Vous avez, allez, 50, 100 propositions de fans par jour que vous déclinez, plus les propositions dans les, dans les cocktails, dans les galas, au magasin, euh, partout... Dans Souvenez-vous toujours de ce que j'explique dans un couple, dans mon séminaire, euh, dans ma catégorie de séminaire lié au couple. Je, je me réfère souvent à cet argument qui est demandez-vous toujours ce que l'autre abdique pour vous. Donc, il a plus abdiqué d'opportunités qu'elle, et sa seule explication, encore une fois de, de soumis, de dimmis, c'est l'amour fait commettre des folies. Oui, l'amour fait commettre des folies, mais pas à n'importe qui. À un moment, euh, le sentiment amoureux et la tension sexuelle, c'est bien. Mais ça ne doit pas conduire à se liquéfier, à s'oublier, à s'humilier ou à s'annihiler. Et quand bien même le ferait-on, la multitude d'injonctions contradictoires à la fin fait qu'on pète un câble et qu'on s'humilie devant la terre entière. Et deux, quelle folie. La pire folie de Will Smith, c'est qu'il s'est, selon moi, encore une fois, je ne parle qu'à la lumière de mes 15 ans d'expérience d'études de cas sur les relations hommes-femmes, il s'est décerné la mission de rendre quelqu'un heureux. Pour moi, cette nana est une dépressive chronique. On ne peut pas décharger quelqu'un de sa peine. Rappelez-vous la meilleure interview de Lucchini chez Mireille Dumas. On ne te sortira pas de toi. Personne ne peut te sortir de toi. Car si je viens en couple, faut il faut qu'il me sauve. Faut qu il faut qu'il fasse que la vie soit supportable. faut que je sois plus déprimé. Il faut que je sois plus un individu. Je veux qu'il m'enlève de moi. Je veux qu'elle m'enlève de moi. Je veux qu'elle me sorte de moi. Je veux plus supporter plus rien. Je veux qu'elle me fasse un miracle. Il faut qu'elle soit miraculeuse. Je parle même pas physiquement, mais faut qu'elle soit miraculeuse. Il faut qu'elle me sorte de moi. Ça, c'est pas possible. Personne peut se sortir de toi. On ne décharge pas quelqu'un de sa peine. Ça insuffle un semblant de communion des âmes, mais qui, en dernière instance, n'est pas une union. C'est une comme union L'union de Will Smith et sa femme, c'est pas une union. C'est une comme union Et puis, quand tu t'es décerné la mission de rendre heureux quelqu'un, eh ben, tu deviens incapable de gérer la relation. Gérer une relation d'adulte, c'est modérer la rétribution. Et qu'est-ce que emmener sa femme en vacances, en vacances alors qu'elle ne travaille pas, hein, ça me fait toujours rire les vacances des gens qui ne travaillent pas, emmener sa femme en vacances sur l'une des îles privées les plus chères du monde, juste après que celle-ci t'ait humiliée en public à la télévision, est-ce que ça c'est gérer la rétribution je, je, je, je, ne crois pas, je ne crois pas. Bref, Bon, bah, vous avez reconnu les cinq piliers de la chapelle du wokisme, du développement personnel et, de, et des relations hommes-femmes, donc polyamour, thérapie de couple, tyrannie de la transparence, dévalorisation des pulsions masculines et valorisation des pulsions féminines. Bon, bah, si cette conclusion euh, a un air de déjà-vu, bah, c'est que vous l'avez déjà entendu sur ma chaîne. Peu importe ce que vous ferez pour complaire à l'injonction de vous simpiser, de vous dimiser, de vous sous-homiser, eh bien, euh, vous n'en ferez jamais assez pour eux. La majorité des et spect... oui, pour elle surtout, la majorité des spectatrices des Oscars lui reprochent d'avoir cédé à des restes de machisme alors que son geste, c'était justement la résurgence vitale, l'instinct de survie de quelqu'un qui s'est dévoué corps et âme à la sainte trinité du féminisme et du show business et du développement personnel. Mon avis sur la gifle de Will Smith, c'est que le pétage de plomb de Will Smith